comme les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, it's time to talk et de commencer un nouveau vlog. Je vais me dépêcher parce que je dois rejoindre des potes à la foire, mais j'ai pas mal de trucs à vous dire et pas mal de petits résumés à vous faire. Alors, ces dernières semaines, j'ai essayé de filmer un vlog, donc depuis le dernier, parce que là, ça va faire un mois que j'habite à Paris, un mois et demi, et je vous avoue que j'ai pas réussi. À chaque fois que je commençais à filmer, je pleurais. J'ai vraiment vécu une période genre pas cool du tout. Je pense que j'en parlerai un jour, mais euh, voilà. Enfin, genre, j'étais vraiment vraiment vraiment pas bien, et je pense que ça m'était jamais arrivé à ce point là et en fait genre c'est pas cool de filmer et de pleurer à chaque fois et donc ce que j'ai fait pendant cette période c'est que j'ai vu mes proches en vrai j'ai passé pas mal de temps avec des gens j'ai rencontré des gens j'ai revu des gens de Bali et j'ai vraiment pris conscience de qui était là pour moi qui étaient mes potes et encore une fois c'est des choses qui peuvent évoluer dans le temps mais voilà cœur sur toutes les personnes qui m'ont entouré pendant cette période et ces derniers mois parce que je vous aime et ah euh... oh non j'aime pas je suis niaise là je dis pas des trucs comme ça d'habitude mais vraiment c'est totalement vrai et voilà souvenez vous que dans les moments où ça va pas trop bah il a des gens qui sont là pour vous que ce soit votre famille vos amis et vous êtes jamais jamais tout seul, même si euh, bah, parfois vous avez l'impression. Et je sais que c'est super compliqué d'aider quelqu'un qui va pas bien. <musique> Message, mais je sais que vous êtes beaucoup à avoir vu que j'allais pas très bien euh, dans mon dernier vlog parce que même si essaies de le cacher, bah ça se voit quand même. Et donc euh, je voulais vous dire bah merci aussi à tous vos messages. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit bah à me proposer de, de, de faire un verre et tout. Comme je peux pas faire un verre avec chaque personne individuellement, euh, bah, je me suis dit que je pourrais organiser un petit, une petite rencontre. Euh, je sais que ça va être très youtubeuse, mais en vrai, dites-moi si vous seriez chaud, si vous êtes sur Paris, bah, voilà, prendre un verre dans un parc ou euh, dans un café, enfin, pour discuter tout entre nous et même tous, enfin voilà, ça pourrait être cool, je pense. Voilà, il y a eu beaucoup de, de chemins de fait dans ma tête, beaucoup de choses que j'ai apprises qui m'ont aussi aidé à aller mieux et à me rendre compte que je n'étais pas complètement tarée et ça, ça fait du bien. On va pas trop épiloguer parce que j'avais envie de laver mon linge sale en public et j'ai perdu assez de temps à parler de gens qui ne le méritaient pas, donc on va euh, passer. J'ai aussi commencé mon stage et franchement ça se passe plutôt bien. Euh, c'est pas forcément le secteur auquel je m'attendais, c'est pas forcément je pense le secteur où je vais bosser euh, le plus longtemps. Pour, euh, pour euh, pas trop donner de détails mais vous en donner un peu quand même, c'est dans immobilier de luxe et je fais euh, de la communication et du marketing donc en vrai ça c'est la partie qui m'intéresse euh, c'est juste que forcément l'immobilier de luxe ou euh, tout ça c'est pas forcément euh, ce dans quoi je me vois évoluer sur le long terme mais c'est quand même intéressant, j'apprends quand même des choses et donc je suis très contente. Paris j'adore, euh, voilà enfin je ne sais pas quoi dire de plus oui j'ai énormément de projets pro il euh, faut savoir que bon. en gros ma copine Céleste a décidé de se lancer à 100% dans la musique, n'hésitez pas à aller la suivre, euh, donc elle continue ses études mais voilà vraiment son but c'est de faire ça Sérieusement, bah on s'est trop chauffé ensemble et je suis un peu sa manageuse. Ça fait très euh, surfer et too much de dire ça, mais en gros, je l'aide pour tout ce qui est communication, marketing et tout. Et mine de rien, ça prend grave du temps et c'est trop cool, enfin vraiment, c'est trop intéressant. Donc j'espère que bah ce projet payera. Et d'habitude, je parle jamais de mes projets sur YouTube parce que j'ai toujours peur que ça marche pas, mais là, je me dis, euh, vas-y, genre cesser je crois en toi donc je le dis aux gens et puis aussi il y a mes projets pros, j'ai un projet euh, par rapport au réseau que je vous parlerai quand ça se lancera euh, si ça se lance et j'essaie de vraiment bosser à fond sur Youtube, c'est vrai que Youtube en ce moment ça paye pas forcément énormément euh, depuis quelques années et c'est un peu compliqué mais j'essaie de pas baisser les bras parce que je me rends compte que c'est un truc que j'aime faire et donc voilà, donc euh, cool euh, là je vais aller voir des potes, en ce moment je suis une pile, je suis très fatiguée mais ça fait tellement bien d'aller mieux genre vraiment les gars je me retrouve genre moi-même et je me rends compte que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas été comme ça et aussi bien donc euh, donc voilà et je vous fais euh, des gros bisous Alors, je vous dis euh, à très bientôt là puis euh, je vous emmène à voir avec moi oh, oh. Les copains, alors finalement hier je vous ai pas filmé parce que je suis avec mes potes et j'ai grave chillé et profité. Et je sais pas, genre j'ai pas sorti ma cam et finalement on est pas allé à la foire aussi donc il y avait pas d'autres trucs à filmer de ouf. Mais là je vais partir, enfin j'ai passé ma journée au taf et. Euh, c'était un peu la course parce qu'en gros hier je me suis perdue dans Paris, je me suis trompée d'adresse en revenant, c'était grave dangereux mais bon. Enfin je me suis trompée donc je suis arrivée à 2h chez moi finalement, non à 1h30 je crois. Ce soir je retrouve une petite euh, copine de Youtube qui est Cam, donc je ne sais pas si vous la connaissez mais ça fait hyper longtemps que je la suis et qu'elle me suit parce que je me souviens que j'avais genre découvert sa chaîne parce qu'elle avait commenté une de mes vidéos genre quand j'étais en première année de Youtube donc c'était il y a au moins 3 ans. Finalement on s'est jamais vu sur l'île alors qu'on habitait au même endroit et euh, là je vais prendre un petit verre avec elle, je vais me dépêcher mais euh, j'ai trop hâte et donc euh, je vous filmerai peut-être quelques petits plans voilà je suis contente de, de faire des petites sorties de bouger et tout, tout, tout donc voilà en retard oh pour le taf mais j'ai un énorme problème non je suis censée partir dans 10 minutes j'ai fait mon petit super -war. concombre champignons, cacahuètes oh putain ça coule voilà c'est mon problème euh, voilà et j'ai plein de superwares de base trop cool sauf que je les ai oubliés au taf c'est le gros bordel chez moi, j'ai trop honte, surtout que Sarah vient ce soir et à chaque fois à Sarah je dis non mais c'est mal rangé parce que j'ai pas eu le temps de ranger, non, non, non, non. sauf que j'ai jamais eu le temps de ranger. Enfin je range mais j'ai un le bordel. Donc, on va se dépêcher, je vais arrêter de parler. Ça, la la star, star, est star, est revenue. Euh, donc là, je suis... on est qu'à jours, on est mercredi, j'ai plein de boutons. Et je suis à Paris avec Sarah, <rire> on se raconte des petits gossips de nos vies, c'est-à-dire rien. <rire> Vraiment notre vie est plate comme nous. <rire> Et là, on va aller manger oui, dans le marais. Ouais. Attends, faut que je trouve le truc de Tunisien à la défrigage. Je sens pas grand-chose, mais j'ai décidé de me montrer au naturel euh, en ce moment, j'ai pas mal d'acné. Je sais pas si mon arrivée à Paris, mais il faut que j'arrête avec Bali. Euh, si c'est euh, tout le stress, si c'est le manque de sommeil, si c'est les bois, bières que je bois chaque soir, je ne sais point. C'était grave cool avec Sarah, on allait dans le marais. Et hier, j'étais avec Cam, je vous l'ai dit, dans le marais. Paris c'était hyper cool. C'est vrai qu'en ce moment, je vois pas mal de monde sur Paris. Enfin, J'essaie je, je, enfin, de pas faire de, trop de soirées ou quoi. De toute façon, j'en ai pas 100 non plus. Mais je suis hyper fatiguée entre le taf et tout, genre là ce midi à ma pause, je me suis endormie. Et en fait, je comptais faire mon montage ce soir, mais je me suis dit, c'est un peu le meilleur moment pour vous parler un peu. Tout en euh, testant des produits, je décide de faire de l'autobronzant, il est 23h30, je sais pas pourquoi je fais ça, je vais sans doute ressembler à rien demain. Je me suis dit, allez go, voilà, et ça me fait trop rire parce que je suis grave une neuve qui essaie de bronzer tout le temps, mais qui n'y arrive pas. Et à Bali, j'avais carrément bronzé pour moi, sauf que je suis en train de tout perdre puisque je pars Enfin, Je repars pas en vacances et je me suis dit bah, que j'allais tester. Euh, je vais faire ça, je vais remettre au t-shirt et euh, puis je vais vous raconter un peu ma life. Là, on est vraiment en mode naturel genre, cheveux trempés, make-up, même pas totalement enlevé. Euh, je vous avoue que c'est un peu un peu bizarre là parce que je m'étais pas rendu compte à quel point l'autocontent était fort. Donc ce week-end, je vais aller en Belgique voir CC euh, et j'essaie de bosser à fond sur ma chaîne, mais enfin, en fait, j'ai vraiment du mal avec genre le taf et tout parce que euh, juste bah j'essaie de voir mes potes en dehors et euh, et je veux vraiment pas me couper de toute vie sociale quoi sauf que je sais que YouTube c'est vraiment ce que j'aime enfin je sais pas comment dire mais les réseaux je sens que c'est ça qui me fait vibrer quoi et c'est le truc qui m'intéresse le plus c'est pas du tout mon plan ou quoi mais genre je me dis c'est con que j'ai pas une plus grosse communauté et tout parce que je voudrais pas devenir youtubeuse sur long terme mais genre grave kiffer pouvoir plus profiter de, de cet aspect des réseaux, faire du 50-50 avec un autre job, mais c'est forcément un peu compliqué et pas possible. Mais bon, je me. Enfin là j'essaie d'être contente déjà de ce que j'ai. Et, euh, et donc voilà, donc je sais pas trop ce que je vais faire là, je pense. Je vais regarder la, la vidéo de Lena. On devait, enfin on y a pensé après avec Sarah à aller à, à l'hôtel de Lena et j'ai trop le seum parce qu'elle y était ce soir. Donc, euh, donc voilà, on va essayer d'y aller la semaine prochaine parce qu'il y a ma soeur qui vient me voir. Petit vlog avec une petite tisane et je trouve que genre j grave mieux le fait de vivre seule. Euh, je vous avoue que ça a été un peu euh, un peu compliqué par rapport à plein de trucs et j'avais vraiment peur parce que je sais pas genre pendant un an et demi euh, même avant en fait à chaque fois que je rentrais chez moi euh, j'avais quelqu'un qui m'attendait et avec qui je passais la soirée euh, là c'est pas le cas mais en vrai euh, en vrai c'est cool un peu plus calme aujourd'hui, puisque je suis dans la taxi. c'est plus productif, plus organisé. Coucou les gars, je vous retrouve en fin de journée. Euh, je vais finalement boire un verre avec mes potes parce que je suis une victime qui ne sait pas dire non. J'ai retrouvé une star à Bruxelles. Il mange des pâtes. Dans son petit appartement. Incroyable, il est trop mimi, je vais vous montrer ça maintenant. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de meubles, mais... Euh, cool. Mais de toute façon, tu t'en vas dans trois semaines. Vrai. Les garçons, c'est les filles de mon âge, se promènent dans la rue de Paris. Là, je suis partie ce matin, je me suis levée à 6h du matin pour partir à Bruxelles. Bon, wow. c'est, c'est... Je reste 4 jours. Euh, donc là, après, là, je vais taffer puisque je suis en télétravail. Et sinon, on va faire plein, plein de contenu et euh, des bêtises, surtout pour Celeste. On enfin, va faire plein de bêtises, oui <rire> Ok, là c'est c'est, elle va faire un petit repas, miam miam miam, avec des petits légumes. C'est très elle aussi, el hein. Mmh. Il y a pas de couvert par contre. Ah, on mange avec les doigts. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est d'être heureux. Ils savent pas d'avoir une tyrannie quand on manage. petit café parce qu'on a besoin de motivation ce matin Après deux ans, elle commence à s'y mettre Oui parce que, il faut savoir qu'elle a une phobie de la vaisselle Mais quand je sais pas, une phobie de la vaisselle Ok j'ai une phobie de la vaisselle Ok je l'ai déjà vu. vous voyez quand tu l'as découvert, bah tu les là. Bah c'est elle les mettait genre trois jours dans l'eau et alors, elle, non, non, non, avec, elle je se dit je que, que pas ça jour. va marcher. Tu l'as déjà laissé trois jours. Bah, C'était pas fait exprès. <rire> mais non, mais juste parce que les couverts, si tu les laves juste vite fait, c'est dégueulasse. pour les faire Ah bah heures. Elle va me faire des conseils de vaisselle. Dans mes... Bah oui, maintenant je fais très très bien la vaisselle. Je suis une professionnelle de la vaisselle. Je dois avoir la c'est sûr. J'ai un lave-vaisselle en fait. Comment ne pas perdre la tête, serrer dans ses bras car l'on croit toujours au tout d'amour Quand ils sont dits avec les cieux Petit, euh, Petite bouteille Et euh, euh, c'est trop sexy ça comme euh, service euh. Nouveau jour dans notre vie, aujourd'hui on est dimanche Demain c'est encore férié donc je repars demain euh, Hier on est sorti. en vrai il n'y avait pas grand chose à faire à Bruxelles Enfin genre Pour sortir j'ai l'impression que c'était pas le meilleur endroit mais c'était quand même cool. En gros, là c'était vraiment full création de contenu ce week-end. Hier, moi je suis allée me poser à un café qui était vraiment trop trop bien. Je vous mettrai le nom. Et franchement, c'était hyper cool. Les latés, ils étaient genre à euros, mais il était vraiment gros. Et il y avait beaucoup de café dedans. Enfin, il m'a tenu toute l'après-midi. Donc j'ai programmé ma vidéo, je l'ai montée. J'ai bossé aussi un peu pour ma boîte, même si c'était le week-end, parce que genre j'avais pas fait toutes mes heures le vendredi. Parce que j'avais des problèmes de transport, enfin bref. Donc j'ai un peu avancé sur les trucs que je devais faire. Dit, ah oui, on a tourné une vidéo aussi. Euh, j'ai fait des TikTok, enfin vraiment on a fait du contenu en balle. Et là, est ça, elle est en train de s'enregistrer parce qu'aujourd'hui, il y a une cover qui sort. Tous les dimanches, euh, elle sort une cover sur, euh, sur Insta. Et euh, elle en sort aussi sur TikTok. Donc je vais l'aider à filmer cet après-midi. Et cet après-midi, je ne sais pas encore trop ce que je fais. Il faut que je fasse des photos pour Insta. Il faut que je fasse pas mal de choses. Donc euh, je pense qu'on va, on va s'y mettre. Et là, je fais des petits... On est lundi, euh, on a encore bien charbonné, on a euh, bien taffé hier. Franchement, on a fait masse TikTok, masse truc On a filmé plein de trucs, alors qu'on était un peu en gueule de bois. Mm -hmm. Et là, on va aller filmer des petits plans pour le clip de CC, enfin un de ses clips réels. Et en même temps, je pense que je vais vous filmer aussi des petits plans pour vous montrer. On n'est pas dans Bruxelles même, mais c'est cool, on a XL. Ouais. Mais c'est quand même ce savez, Ouais. Euh... Oui, c'est un quartier genre. Oui, et non. Ouais. <rire> Donc euh, voilà, je vais vous en aller et je pars à 15h. Ouais, du coup il nous reste 3 heures, du coup on va se bouger le cul. Vraiment. Allez à PPF On ouais. travaille tellement cool. là. Pff. Ouais. Bénévolement, je, je suis presque en burn-out. Là, wouh ouais, C'est faux. <rire> oh.